Bonjour à toi chers spectateurs et bienvenue dans l'ombre des salles obscures, l'émission où je vous raconte des petites anecdotes sur l'envers du décor des salles de cinéma ou sur certaines personnes qui les traversent et qui ne sont pas très sympathiques. Car oui, aujourd'hui on va encore parler d'un cinéaste qui... qui est pas très sympathique, je vais essayer de rester poli parce que si, si je me laisse emporter je sais très bien comment je vais en parler... Euh... C'est un cinéaste qui, honnêtement, sur le papier, moi je l'aime beaucoup. J'ai beaucoup aimé son cinéma durant une longue période. Aujourd'hui, bon, c'est un peu plus compliqué et je dois avouer que j'adhère pas totalement à ce qu'il fait et à la tournure que prend son œuvre, mais ça reste personnel puisque visiblement beaucoup de gens aiment, voire même adorent ce qu'il fait. Mais c'est un cinéaste qui est très imbu de sa personne. À un point où ça en devient vraiment. Euh, Énervant. Et je pèse mes mots énervant et presque faible par rapport à l'être humain qu'est Quentin Dupieux. Désolé, hein, je sais que Quentin Dupieux a beaucoup de fans, qu'il y a des gens qui vénèrent vraiment ce cinéaste et qui aiment particulièrement sa manière de concevoir des œuvres, musicales comme cinématographiques, mais Quentin Dupieux est un humain détestable. Et je pèse mes mots. Détestable. C'est un cinéaste qui est passionnant. C'est un mec qui a un univers, c'est un mec qui a une manière de concevoir ses œuvres et qui a une manière de les construire. C'est génial. Mais l'être humain est juste méchant. Vraiment méchant. Dans le sens où, si un jour vous avez l'occasion de rencontrer Quentin Dupieux, préparez-vous. Je vous assure. Parce que réellement, c'est typiquement cette fameuse expression qu'on utilise comme quoi il ne faut pas rencontrer les personnes que l'on aime ou les personnes que l'on adule, Parce que, une idole, les trois quarts du temps, on est déçu. Quentin Dupieux est un mec qui passe son temps à parler de lui et à ne parler que de lui, ne semble pas avoir de réelle motivation créative ou artistique, si ce n'est celle de faire ce qu'il a envie de faire, ce qui peut être une motivation. Il y a plein de cinéastes qui l'ont. Mais la manière avec laquelle lui le justifie, c'est souvent, je fais ce que je veux, et si ça vous plaît pas, bah allez vous faire foutre. Encore une fois, je peux respecter hein, cette manière de penser, mais le dire comme ça et le faire comme ça, non, non. Et donc du coup, pour revenir à moi, j'ai rencontré une fois Quentin Dupieux. C'était pour le Dain, Une interview qui est l'une de celles qui a le plus de vues sur ma chaîne et qui, honnêtement, moi ne me satisfait pas. Elle me satisfait par la présence de Jean du Jardin et parce que il y a un certain contexte, mais lui, comment il en parle On lui pose une question, il nous dit "Bah, je fais ce que je veux et point barre." Enfin, un genre. Je suis désolé, mais quand on est cinéaste et qu'on te pose la question d'où vous est venue l'idée de faire un tel film, la plupart des gens vont te trouver une justification, même si elle est banale. Ils vont te dire "Oh, bah, euh, j'étais en train de bosser sur tel projet, puis d'un seul coup, l'idée m'est venue. Bon, je t'aurais pas trop vous dire comment j'ai su la mettre en forme." Lui, c'est juste "Bah, j'ai eu envie de faire un film sur un mec qui est fasciné par le din." Je sais pas si j'ai envie de peindre une, une pièce en bleu, je la peins en bleu, euh, je cherche pas de justification. Et alors à ce qui paraît, j'étais pas là, mais euh, il est passé dans le cinéma où je bosse actuellement, euh, il ne reviendra jamais. Autant vous le dire tout de suite, il ne reviendra jamais dans ce cinéma parce qu'il a été une ordure, détestable, euh, constamment à se plaindre, ou alors à être un but de sa personne, donc... C'est démonstratif de à quel point parfois certaines personnes, on va pas forcément s'imaginer que ça va être la rencontre de notre vie, mais on peut se dire pourquoi pas. Et pour boucler sur moi de mon côté, à la fin de cette interview, moi euh, je bossais dans un cinéma et j'étais dans l'optique de faire un format qui sera une espèce de format à la combini, mais très court, où en gros, je posais trois questions à un cinéaste, et je lui demandais, euh, par exemple, euh, qu'est-ce qui l'a poussé à faire du cinéma, qui il est, et euh, pourquoi on devrait aller voir son film. Lui a refusé catégoriquement en me disant, c'est pas mon boulot. Alors je lui ai demandé, bah ouais, mais ça sera en fait pour pousser les gens à aller voir votre film. Ah oui, mais ça c'est ton boulot, c'est pas le mien. Moi le mien, c'est de faire un film, c'est pas de répondre à des questions et de dire aux gens pourquoi je dois faire ça. Mmh. Écoute, si ça te convient de faire comme ça, fais, fais comme ça. Et du coup, ouais, Quentin Dupieux, gros, grosse, grosse déception. Et ça reste un, un moment très amer en bouche, je dois vous l'avouer. Voilà, j'espère que cette petite anecdote vous aura plu. Ceux qui sont fans de Dupieux, il n'y a pas de soucis, hein, j'ai rien contre vous encore une fois. Moi, il y a une époque où j'adorais Quentin Dupieux, aujourd'hui c'est un peu plus compliqué, même en tant qu'auteur. Mais voilà, désolé. Et d'ici là, n'oubliez pas ce que je vous dis à chaque fois à la fin de cette émission, dans les salles obscures, il y a des gens qui font en sorte que vos séances soient sûres.